גוט מורגן עלי יידן, נוזיתו יום וזורים שחת מגילה פרק ג' משנה בית, אין בית הכנסת, אלא על תנאי שמרצו יחזירו הוא, דברי רבי מר, והחכמים אומרים, מוכרין אותו ממכר עולם, חוץ מהארבעה דברים, למרחץ ולבוסקי ולדבילה ולבית המים, רבי יהודה אומר, מוכרין אותו לשם חצר, ולוקח מה שירצה יעשה... Dans la Mishnah précédente, on a commencé à étudier la de Lorsqu'on décide de vendre une synagogue, un Sefer Torah ou des Sfarim, qu'est-ce qu'on fait, nous, les vendeurs, avec l'argent qu'on va recevoir, qu'on doit les préserver cet argent avec un niveau de Gdusha, de manière à ce qu'on va racheter la même chose, ou mieux, mais sûrement pas moins, parce que malin Bakodesh, Ben Moridin, selon la règle, on augmente en Gdusha, mais on ne baisse jamais de Gdusha. Maintenant, bon, ça c'est pour côté vendeur, mais côté acheteur, une fois qu'il achète la chose, qu'est-ce qu'il peut en faire C'est le sujet de notre Mishnah, d'accord Il y a plusieurs petits détails, je parle grosso modo parce que d'abord c'est plus important de comprendre le principe général de la Mishnah, et après, si vous voulez approfondir plus ce sujet, ça se trouve dans le Shukranour, Seman Kuf Nun Gimel, et c'est très riche et intéressant parce que je pense pas qu'aujourd'hui, les, les Gabaytes d'Aka, ils sont bien au courant de toute la Lakhoth, c'est des Lakhoth assez, assez complexe, il y a plein de détails, même d'ailleurs en Rotzlarès, c'est différent des de israël Est-ce qu'il y a une gdoucha dans la synagogue Pas de gdoucha dans la synagogue, est-ce qu'on peut supprimer la gdoucha lorsqu'on vend Mais pour notre propos, et allez, j'ai entendu parler là, à Vissembourg, un petit, un petit bourg d'Alsace, de, de, de, la grand-mère de ma femme était là-bas, la synagogue c'est devenu un lieu, un lieu de la mairie où ils se sont mis à stocker tous les souvenirs des juifs. C'est un, un village qui était anciennement juif, qui s'est perdu complètement, il restait il reste, il reste 8 pèlerins, quand il est décédé, il en restait plus que 7. Et voilà quoi, vous imaginez qu'est-ce qu'on fait avec une synagogue pareille Alors il y a des alakhotes spéciales aussi, même pour, les, pour la, pour la doucha de synagogues de Khuslarets. Et bon, pour notre propos en tout cas, donc on s'intéresse à savoir. Donc côté vendeur, il vend la chose, côté acheteur, qu'est-ce qu'il en fait Il y a plusieurs restrictions en fait sur la vente. D'abord on va aller, tous les découvrir, après on apportera quelques petites précisions quand même. On ne peut vendre une bête à Knesset que si on met la condition, que si on veut, on la récupère à rabbi Meir, est la vie de rabbi Meir. » Selon rabbi Meir, il faut que le vendeur, c'est un peu, c'est pas en rapport avec l'acheteur, non, c'est même aussi en rapport avec l'acheteur, concrètement l'acheteur il pourra même habiter dans la maison, si on lui vend, comme ça il précise, c'est peut-être un peu discuté, mais en tout cas comme ça, on, on déduit la, la, la, de la Gemara, on évoquera le principe, et euh, l'acheteur il pourra habiter dedans, mais il faut que côté vendeur, qui montre qu'il ne veut pas se séparer franchement de la synagogue, pas genre, allez, adieu synagogue, Va devenir maintenant une maison pour que, pour que Gustave va habiter dedans, non, pas du tout. Tu dois poser comme condition que, on le fait, on le fait avec respect pour la bête Knesset, en précisant que si toutefois on en a besoin, on pose la condition qu'on sera en droit de revenir la racheter. D'accord Et là, le que si on pose la condition, j'ai une que si on veut, eh bien on reviendra la reprendre. Divré Rabbi Meir, t'es la vie de Rabbi Meir. Une précision importante en rapport avec les lois de Ribit, que je vous expliquerai après, Lagma en parlait ici. Mais pour le moment on continue à lancer. Chachamim dit mochrin Oto Mimkar Olam Chachamim dit non, écoute, tu, mets, tu vends même sans condition, tu peux la vendre même Mimkar Olam pour toujours mais tu précises que mais tu exclues qu'il n'aura pas le droit l'acheteur de faire quatre choses dedans qui sont Lame un bain public Burski Burski, c'est le... Comment ça s'appelle Burski, c'est le le, le, le tanneur vous ceux qui travaillent les peaux pour le cuir, c'est un endroit qui sent mauvais, on en parle beaucoup dans la Gama, je ne sais pas si encore on est en contact avec toutes ces, toutes ces, tous ces travaux artisanaux à notre époque, mais à l'époque, c'était des gens qui ne pouvaient même pas monter, faire la lia à la en même temps que les autres, tellement que les pauvres, ils sentaient très fort. Bourski, la un lieu de. Alors un lieu de purification, apparemment, c'est pas tellement précisé, mais comme ça il faut traduire. La ville un lieu où on va construire maintenant un micv à ce son, moment-là. Voilà. Et maintenant, c'est un dit des autres, de avec de de pas du tout et une bête à Knesset, et puis à présent ça va être un lieu où maintenant les gens vont se déshabiller, c'est pas bon. Ou le bête à Maïm, et le bête à c'est un endroit où on va uriner, d'accord Ou bien deux discussions en fait, deux, deux, deux interprétations, et porte deux, porte porte. soit les l'église un lieu où on va faire, on va laver le linge, et ou bien soit, hein, justement comme qu'on a dit, un endroit où on va uriner, d'accord Un, un, un toilette publique, mais sinon tout le reste on a le droit de vendre, même s'il si va habiter dedans, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la vie de Chachamim qui est retenu pour la lacha. Avec une précision comme que je dis tout de suite, c'est comme ce qu'on avait expliqué dans la Mishnah. En fait, en fait toute vente qu'on va faire, à l'idée, tout vehir, Bemama Dan toute vente qu'on va faire avec les sept responsables sur le public. par ouais. Parnasseir, ça s'appelle. Ceux qui sont mais les du public, qui s'occupent, qui sont investis pour gérer tous les biens de la, de la Keïla, il y en avait sept. Plus les habitants de la ville, à partir du moment où eux ils vendent avec une vente totale, avec, en accord total avec la ville qui est présente et les Shivatu qui on fait ce qu'on veut, de tous les côtés. Avec l'argent, on achète ce qu'on veut, avec la, la synagogue, on peut en faire ce qu'on veut aussi, même si c'est pour fonctionner en main public. Toute notre mission, elle parle que c'est que lorsqu'il n'y a pas justement les Shivatou Haïr, et que là, alors c'est les habitants de la ville, ou bien c'est les Shivatou sans les habitants de la ville, un sans l'autre, qui va décider de vendre. Alors là, dans ce cas-là, il a ses contraintes qu'on est en train d'apprendre, d'accord Abhiyoda Omer. Abiyuda précise, auto lechem va ma y a yase. Selon Rabbi Yudai, Rabbi Uda, il dit non, non, non, tu précises que tu la vends juste pour khatser, pour un, je ne sais pas exactement ce que ça implique, c'est un lieu de stockage, mais, euh, mais pas plus, toi, dans ta vente, tu dis moi, moi je te la vends, mais juste pour que, c'est un endroit, ça va devenir un endroit, où tu vas déposer des choses, ou... et après, une fois que tu l'as vendu, ou peut-être c'est pour même habiter dedans, je ne sais pas exactement ce que ça implique le mot khatser, précisément, ce n'est pas possible. Et le Telecham khatser, tu le vends en guise de khatser, uniquement dans un lieu d'habitation, mais une fois que tu l'as vendu, à Lokar, Machir Tseir, c'est le Lokar, tout ce que tu fais en réalité depuis le moment où on va la vendre et on va récupérer la contrepartie de il n'y a plus de dans l'endroit, il faut bien le réaliser. Seulement quoi, par rapport à la, à la méprise de, de, de la qu'il y avait, alors on te demande de, de montrer un attachement. La Nakama, il te dit, tu sais quoi, pour ce qu'on tu vas la récupérer si tu veux. L'autre, il te dit, non, tu peux le vendre, mais tu le vends mais pas pour certaines choses. il te dit, non, tu le vends que en guise de chasser, apparemment peut-être pour habiter dedans. Ou... Mais une fois que tu l'as vendu, ne va pas maintenant lui coller des, des... des flics qui vont vérifier est-ce qu'il s'en tient, c'est assez close, parce que c'est que pour le cas que tu poses cette, cette... cette condition, mais une fois que tu l'as vendu, il peut en faire ce qu'il veut. vous avez dit que j'ai une petite précision à vous apporter par rapport à Tanakama, en rapport avec le de Ribit, c'est extraordinaire, Lagma est une Suga de rubit en fait, qu'on étudie Ribit, il faut aussi venir étudier Migila da -Bet. il y a là-bas une Suga super importante. L'agma qui est précise, qui, qui soulève une question pertinente du ribit, qui nous concerne à tous, nous tous. Ça n'existe pas que je vais vendre, je vends ma maison, 100 dollars à Reuven, et je lui dis « habite dedans tant que tu veux ». Mais le jour où je veux, tu me la revends, au prix que j'ai payé, 100 000 Imaginez que je pose une confiance Il faut savoir qu'il y a peut-être un ribit, peut-être des Oraïta ou au moins des rabananes dans cette histoire, parce qu'on va regarder ce qui va se passer. Il m'a vendu la maison pour cent mille dollars, je lui ai, ai vendu la maison pour cent mille dollars, donc il m'a donné cent mille dollars. J'ai posé comme condition que si j'ai besoin, je viens, j'annule la vente. Si j'annule la vente, il s'avère que l'argent qu'il m'a donné, c'était plus un argent d'acquisition, c'était en fait devenu un argent qu'une dette. Il s'avère qu'il m'a prêté cent mille dollars, et qu'après je lui rends cent mille dollars. Or, il habitait dedans gratuitement pendant trois ans, trois ans chaque mois, c'était 1000 euros au dollar, je ne sais j'en suis, mais 1000 euros, donc il a fait 36 000, 36 000 euros de bénéfices, il a fait, d'accord Donc il y a un problème, oui, vous avez compris Si je vends avec une je vends ma maison avec condition, que si, si je veux, je me laisse trois ans que je la rachète. Il s'avère que maintenant l'autre, il va habiter gratuitement parce qu'il m'a passé de l'argent, parce que dès que je vais annuler la vente, il, je vais annuler la vente, la vente elle va s'annuler, donc l'argent je vais le lui rendre, l'argent il va savoir que c'était une dette que je lui rends l'argent. Pendant ce temps, il habitait gratuitement dans la maison, il a transgressé, il y a, eu un, il y a eu un interdit de rébit. L'Agmal pose la question et elle propose plusieurs réponses. Soit ça déchat de on ne va pas rentrer dans parce que c'est trop compliqué. Mais au moins une réponse facile que l'Agmal dit effectivement. Il faudra aussi qu'on pose la condition que lorsqu'après il va habiter après trois ans, si toutefois je veux le racheter, il faudra que je déduise malgré tout un prix pour la sriout, pour la, pour la location. D'accord Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'Adslakha, comme tout